Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. As alaikum. As alaikum. la la la la de la Guinée, de l'intérieur à l'extérieur et du monde entier, la communauté chrétienne, je vous salue. Je salue tout et tous qui m'écoutent à travers le monde. Mm -hmm. Je voyez mes deux yeux commencer à enfler depuis de J'étais Je déçu. J'ai été déçu hier. J'ai été déçu. Je n'arrive pas à me retrouver jusque là. Mais là où je veux commencer d'abord, je commence sur le RPG. Oui. RPG, ça approchez-vous. Allez, Madouya RPG Elle est Madou Si la main, ni tandou ny mante la Allez, A la Kaira. La RPG. Kalutama, Tama. Banin kuro, Yama. La ginelle Koulero. La ginelle Koulema. La ginelle Note. RPG à moume à bumba à bêmanin maninka yaldo Soso yaldo furesi yaldo mekuna tigi fukalitandu kabarakabla alingi alka yira jamana nakunu premier imam de la République la Quoi, les Tonye Nous sommes Aldissé, Kaltin. Mais, aluko mon faut beau. Naldi mfulo te ni nyaltando al kuqunyama al kuquenya luka we chapo nyalt ni utirela la aliñe alopafukula kwa nyaro al yaro menaltava al tarofana mama diboni aluliro ma le kanyadi aka mama dibumuyala koku jusa rai kuju kosi maya e bunyala je ne sais pas si c'est le cas. Je ne si Al n'a dit -e ka premier imamula. Quoi, les la Mami son A katonien, les Faut qu'il faut qu'il faut qu'il tandou. Faut Allez camé allez le est. courage ma, courage n'a pas tant courage. Vous RPG. mbara n'avez pas de masse. Vous n'avez pas de RPG. Vous n'avez pas de Vous n'avez pas de RPG. RPG. RPG. pas par vous avez dit que que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Bas guiné oui. Je vais les gens qui ont tribunal. C'est ce qui est fait. Bon est a So ce lien est pour le Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne suis il fait que le y banna banne nira commerce nira donc affaires matin nira fais ça gèse gèse cinquante mille fitirini souma c'est quoi one billion marchandise tout à mes il a mal eu falam n'entends pas falai de même on a tout lai content io alahi seul d'aller enfin full et n'a pas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 Nien me je me souviens, Sagata Landena nomati je me souviens, je me souviens, je me souviens, je je me souviens, je Manifestation vous avez un gourou fort, vous avez un gourou. Vous gourou. IFR militaire, IFDG Militaï, Alors leader de Il y a un autre. a un autre. un Il a un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 La loi est là où elle est finale. de se débrouiller. Elle de se débrouiller. Elle est en train de se Je suis un homme de salle, de je suis je suis je suis un c'est le Dalingialou, il y a un gouvernement d'union. Les deux la cherchent un gouvernement d'union à travers Mamadi Doumbouya pour mettre leurs hommes là-bas pour leur intérêt. Pour leur intérêt, pour leur intérêt. Et les pertes de vie. Et les pertes de vie animées. Ils s'en fichent pas mal de ça. Nos frères, nos enfants qui tombent dans leur sang. Les femmes violées, ils ont oublié tout ça là. Quand je suis là, ils n'ont pas de me dire que je suis là. Je ne sais pas si je pas vous n'avez pas de à Vous n'avez pas Vous n'avez Vous n'avez pas de machadmi. Vous na de na a ani nungila laudala nan takii diplome na khana yida dawa diplome nana na laima man salum kamada yi hawa terso legne te soma hawa kuyaka khimbeli akimbeli maney nalonne na nayida ngeyiriki na ha diplome kelifalama Et ce qu'il y a une médiation Le gouvernement meilleur Et il n'y a pas de texte sur eux Car c'est ce qu'il y a C'est l'islamique ministre C'est ce qu'on appelle les, les, les, les Ils ont fait leur démarche Sans se rendre compte Alain Maud Sali aussi est à En train de mener la même démarche. Ils se sont rencontrés là-bas, à la présidence, pour aller voir le premier ministre, 50 000 dollars journalières, premier ministre, Albert Goué. Ils se sont posés des questions, vous êtes là, pourquoi, vous êtes là, pourquoi mmh. Les deux groupes-là, ils sont venus comme ça, pour rentrer voir le premier ministre 50 000 dollars journaliers premier ministre Albert Goury. quand il quittait même un franc Tamba Albert n'a pas donné à personne parmi eux ils n'ont pas reçu aucun texte qui leur permet de provoquer leur démarche pour aller Détruire la marche, la dernière marche. Maintenant, cette fois-ci, Allah et mon Matsal, il faut partir vers ces plantations. Ce n'est pas le premier ministre qui a appelé. Il a dit mon au camarade. C'est Mamadi Doumbouya même qui a pris le téléphone. Il a appelé. Et là, je Mohamed Salou, camarade, en route. Il avait même lâché Conakry. Il partait voir sa plantation. Il a fait retourner. Et là, je Mohamed Salou, leur conversation qui s'est passée. Et là, je Mohamed Salou a dit à Col colonel Mamadou Dubouya Je vous ai même toutefois dit, il faut libérer tous ceux qui sont. En prison ce que l'ancien compte connaît En militaire toi tu ne connaîtras pas jusqu'à ta mort libérer tous les détenus que ce soit les cadres les forces vie et fndc les militants qui sont arrêtés dans les manifestations il faut libérer tout le monde après. On enfin, va leur appeler. Vous allez rester sur la, autour de la table pour en discuter. Pour mener une belle transition en Guinée. Mamadi était sur, sur un point de faiblesse. Le moment qu'il appelait. Et là, je me ramène ça le camarade. Il a demandé... Ela j'ai ramadé salou pour dire aux forces vives de renoncer à la date là, de reculer ou d'avancer. Pourquoi de reporter la date. Donc, et là, je me salut. ne savait même pas comment s'exprimer devant les, les forces vives là. Parce que quand ils ne sont pas unis, force sociale est là-bas. Ça, c'est eh, eh, SACO et M. Diallo. Ça, c'est les syndicalistes. Quand ils ne sont pas unis, il y a CNRD, il y, eh, eh, eh, y a FNDC, il y a UFDG. Il y a IFR, il y a RPG. Mais quand ils sont en union, on leur appelle la force vive. Donc ils étaient là-bas hier, en islamique là-bas. RPG a catégoriquement craqué jusqu'à leur départ là-bas. Ils ont dit non, nous restons notre, derrière notre décision. FNDC, même chose. Voilà les deux qui ont trahi la Guinée. Qui ont toujours trahi la Guinée. Je vous dis bien, même professeur Alpha Kondé Kone, qui est celui d'Alain Diallo Il connaît qui est Sidi Atouvi. Professeur Alpha Condé connaît la faiblesse des deux leaders-là. Mais leur militant ne connaît pas. On dit le président connaît un bon imam. Il connaît son adversaire aussi. S'ils sont honnêtes dans leur combat, le professeur le connaît. Si l'âge Mamad Sallou aussi est matérialiste Professeur Alpha Koné Parce que c'est lui qui était là-bas Ça c'est une vérité hein, Que je vous dis La faiblesse De notre premier imam C'est l'argent Flouche C'est l'argent Il préfère la Guinée Sombrer pour leur intérêt personnel sinon j'ai tout dit à notre premier imam Mamadi a tué les enfants dans le palais des nations Mamadi ne vous respecte pas ne cherche pas à coup entre vous et la population guinéenne vous êtes religieux vous êtes croyant, vous connaissez ce qui est dans le Votre diplôme, c'est un diplôme d'Awa. Il faut éviter raco. Et là, je me dire de je suis il n'y a pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas donc avec les gens. Il n'y a pas Mais ce que le vœu des deux leaders là, leur vœu juste, c'est de créer un gouvernement d'union, hein, de deux mettre leurs hommes dans les postes comme ce que l'Ansana Girike Kouyaté a fait à Sac. C'est Roba Konate a fait dans la banque. C'est les gens-là qui ont gâté Mamadou Kouyaté. Oui. Vous me voyez ici tout le temps face à eux. Beaucoup de problèmes d'amende aujourd'hui est créé à travers ce l'Ansana Kouyaté. Le sotique qui est qui a demandé aujourd'hui. Personne ne peut parler quelque chose de mauvais sur lui. Billahi wa la Sauf si vous prenez son mâle. Fouhaha te t'angou. A koui moumikhi yi. Akewale nyaki moumikhi dira. Souti ke mouna gandwa koumandim. Khiisa findi fala ma adimba ya koumfa kha gine. Sarandaraba. Me wallahi haka soti souti ke mouka. Kouti ginenu no. lagine kayu taki. Akewale fori nyaki mouna lagine kayu dira. Il faut que je me Guinée, c'est ça. en Guinée, je suis en Guinée, je suis en Guinée. Guinée, je suis en Guinée. Je suis en Guinée, je suis en Guinée. Guinée, en je ne sais pas si je suis un peu Je de Allah a leader Fioma. Allah leader Fioma. Mais là, la' s'est a Leader Mira, Mira, a plaisir. Il a fait fou. woboranga kombi fait fou. Il a fou. Il a fait on ne On connaît de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez de Mbore ne suis pas musulman, je ne Parce que je ne suis pas défendu. Je ne suis pas défendu. Je ne suis pas défendu. Je fi. Allah, combien de temps Syria a combien de temps La religie est et y la Il y la table. 20 y a des gens qui ont je ne sais pas Parce que Tigane est là. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais vous avez un pharouacs qui à la main. Vous connaissez l'humour à